téléphone 6 heures du matin. Qu'est-ce que tu fais Je dors. Je voudrais voir ton appartement. Tu descends me chercher Merde Je sais pas ce qu'elle veut. Je sais pas non plus ce que je veux mais... Je sais que je descends les six étages de mon immeuble. Mon cœur bat la chamade, mon cerveau ne répond pas vraiment, il est encore pris dans les filets d'un rêve brumeux, et il n'envoie que de vagues impulsions dans les muscles de mes jambes, dans l'espoir de. Ma... De quoi De mettre quelqu'un dans mon livre et de me rendormir aussitôt Trouver un dénouement à cette histoire sans queue ni tête Shanghai, karaoké, hôtel. C'est un récit concert. Ouais.